Il s'agit d'un programme de recherche qui a pour objectif d'étudier les relations entre intelligence artificielle et personnes vulnérables, avec une focale toute particulière sur la situation des personnes âgées. Le projet n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle, alors même que les intelligences artificielles fascinent autant qu'elles inquiètent. Aussi avec un programme scientifique de ce type qui réunira des juristes également des spécialistes d'autres champs disciplinaires issus d'universités et du monde entier. L'ambition est de fournir aux acteurs économiques, mais également politiques, à la société civile tout entière, un bloc normatif qui permettra, favorisera le déploiement des intelligences artificielles de manière responsable, mais surtout respectueuse des personnes les plus vulnérables dans nos sociétés.